Salut à tous Ils manda Alors aujourd'hui en tant que... Amateur de rap français, je me devais de faire cette vidéo. Le clip de PNL est sorti, avec mon pote Willan. On pose des questions aux gens. Voilà, dans la rue, pour avoir des avis. Voilà, faut regarder Salut, comment tu vas Très bien et toi Toi tu mets des airpods hein Ouais... Moi j'aime pas les gens qui mettent des airpods là, Tout le monde se ressemble maintenant les airpods là... Bon, du coup... Alors, qu'est-ce que tu as pensé du clip de PNL un petit peu là Qu'est-ce que tu as pensé Moi j'aime pas trop, avant c'était mieux hein. Avant c'était mieux ouais. Mais avoue que, quand même que le clip il est bien réalisé, regarde-moi la, la qualité du clip. Ouais non le clip il est bien mais j'aime pas trop le son. Toi c'est vraiment le PNL à l'ancienne que t'aimes bien. Ouais. Et dis-moi pourquoi on va dire que t'aimes pas maintenant. C'est quoi C'est le son, c'est l'instru, c'est la manière de rapper, c'est quoi La manière. la manière, ah ouais, d'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu penses que PNL va encore casser le rap game français là un petit peu Ouais, un petit peu encore. Ouais, comme d'hab. comme d'hab, okay. ouais. Bon merci à toi. De rien. Ça va, très bien. Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce que tu, tu as pensé du dernier clip de PNL Ça va, il est pas mal. Moi j'ai.. Je suis pas fan de PNL, de, de, de leur personne, tu vois ce qu'ils font. Mais le clip est chaud. Le clip il est pas mal. Après, il n'y a pas beaucoup de, de, de points de vue. Tout en sur à Tour Eiffel, mais voilà. D'accord. Et est-ce que tu écoutes souvent le groupe Non. Non, non, pas du tout même. Sinon, qu est que, quel est ton style de musique Actuellement, là, ce que j'écoute, j'écoute euh, Check West, j'écoute euh, J'ai bien aimé Kobalade là, ces petites conneries. J'ai bien aimé euh, Zola. Mm. Après, euh, voilà, dit High, 3010, euh, Take a Mike, et beaucoup de trucs qui arrivent après, hein. voilà. D'accord. Merci à toi. J'en Merci. Un peu, propre. Euh, salut, comment tu vas Tranquille, quoi Tu es de quelle origine Thaïlandais, non Cambodge. Cambodge, ok. Ah, dis-moi, est-ce que tu as vu le clip de PNL ODD, ODD Ouais, ODD. voilà, là. Ouais Qu'est-ce que tu as pensé de ce clip-là Qu'est-ce que tu as pensé Je sais pas, c'est en hauteur, c'est sur Paris. C'est bien ou pas, tu trouves T'as aimé le son Ouais, c'est nouveau, c'est innovant, je sais pas. Ok, c'est bien. Est-ce que tu penses qu'ils vont. Ouais, c'est songe, hein, c'est bien. Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils vont casser le rap game français comme d'habitude Bah là, ils sont, à, je crois, euh, ils sont à 18 millions de vues, je crois. Bien. Déjà ouais. C'est beaucoup, hein c'est beaucoup déjà. Bah ouais Ouais. T'es pressé, toi <rire> Je vais Salut, comment tu vas Ça va, ça va, ça va. Bien, bien. Ok. Donc, toi, est-ce que tu as vu le clip euh, PNL, là, au DD Pas encore Pas encore, pas encore. Mais je me sens pressé de le voir. Je, je suis de quand le même voir. Pense un grand fan, de toi. Hein. Ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime okay, bien. Ok, dis-moi. Est-ce que toi, tu préfères l'ancien PNL ou le PNL de maintenant, en général Franchement l'ancien il est bien et maintenant aussi. je pense qu'il est aussi bien, hein. franchement, okay. honnêtement, pour être honnête avec vous, Penel c'est un, bon, un bon artiste, hein. c'est un très bon artiste. Ouais, ils sont, on va ouais. qu'ils sont deux Ouais, ouais, pardon, <rire> Ils sont deux, tu vois. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'ils vont casser le rap-game français, là ah. cest que quand ils reviennent, ils font du buzz, hein, ils cassent tout, hein ouais. Ouais, Ils peuvent, ils peuvent, c'est possible, possible, ouais, ouais franchement ouais, ouais. c'est possible, ouais. ouais. je pense que c'est possible. Et pourtant, du coup, c'est qui le meilleur rappeur français en ce moment Si tu fais un top 3 en ce moment, y hein, en ce moment. Ah, cache criminel, j'aime beaucoup. Ah, bien sauvagerie! Cache criminel, sauvagerie. sauvagerie mon gars j'aime la sauvagerie. Bien, bien, hein. bien, bien, bien. <rire> bien. Donc, euh, il ah, y en a d'autres encore, je sais pas. Numéro 2, numéro 2, en plus. Ah, euh. Pff, qui je pourrais te dire? Euh... Niska, Nino, tout ça, non? Oh, pff, ouais, Nino aussi. Bien oh, Nino, Nino, Nino aussi, c'est très bien, bien, bien, ouais. Bien. Ouais, très bien. Et du coup, en troisième, tu mets trois quoi? Tu... En troisième? Ouais. Ah c'est compliqué, ah, je savais pas à te dire, hein. il y en a beaucoup que j'aime bien. Franchement je ne sais pas. Honnêtement, vois, je sais pas. <rire> je sais pas. En tout cas, merci à toi. Hein. Merci, beaucoup, merci euh... beaucoup. Salut comment tu vas Ça va bien et toi ah, Toi t'as pas, euh, hein pas des AirPods hein Non moi j'ai pas d'AirPods malheureusement. Pourquoi C'est un manque d'argent ou euh, t'aimes ah, pas euh, le style J'aime bien mais mon frère il veut pas m'en acheter. Ah le frère il est méchant hein ah, Il est méchant. À à Apple, hein Carrément Bah ouais bah, c'est un, un bâtard quand même hein. bah, oui. Eh grand frère, achète-lui des AirPods hein ouais. Achète-lui quand même Bon dis-moi alors qu'est-ce que tu as pensé du clip ODD de PNL bah, j'ai surtout aimé la musique, le clip était un peu n'importe quoi, mais. Ah, mais avoue que le clip c'est beau quand même, c'est travaillé, tu crois pas quand même J'avoue que c'est pas un clip euh, n'importe comment. Tu vois, voilà, c'est quand même un coup de ouf. On voit que ça a pris du temps quand même. Bah oui, ça, ça prend une semaine à tourner au moins. Bah justement, là je l'écoutais. Euh... Ah, t'écoutes là Oui, bah oui. Ah, bien, bien, fou, bien. Est-ce que tu penses qu'ils vont encore casser le rap game français euh, comme d'habitude ou tu penses qu'ils vont être plutôt discret cette fois-ci Bah non, la preuve, euh, le clip en 3 jours sur YouTube en tout voilà. cas, il a fait 15 millions de vues. C'est énorme hein, et il est encore compte. promis des tendances là. c'est énorme, une... énorme hein, ah, 15 millions de vues en 3 jours Niska vrai. ne veut pas ça hein. Personne ne fait ça Ah non pourtant j'aime bien Niska, j'aime bien Dalli Personne ne fait ouais. ça bah ouais C'est... C'est quoi du coup ton top 3 des rappeurs préférés Top 3 en ce moment En ce moment ouais. moi je vais pas te mentir avant je connaissais pas PNL du tout hein. Ah Bah ouais Et bah tous mes amis, ouais, j'étais en mode c'est qui T'as je... connu ça quand un PNL un petit Bah là ils son, sont... Ah seulement que début. maintenant ouais. Putain toi t'es... Euh... Ah ouais, ouais tu sais, j... Avant aussi ils ont fait du buzz avant Tout le monde en a parlé bah ouais C'est bien Là moi je t'es lancé, c'est bien, je suis fier de toi. Ouais, bah ouais ouais. <rire> Allez, merci à toi en tout cas. Merci. Ça va très bien <rire> Pousse, Pouce, pouce, oui, pouce, <rire> Voilà, je suis défoncé Ça va très bien Très bien et vous Alors, ah, qu'est-ce que tu as pensé du dernier clip de PDN Bah moi j'ai kiffé. J'ai kiffé les graphismes, j'ai kiffé genre euh, la mise en œuvre euh, des plans, <rire> la réalisation, et euh, comment c'est monté. Euh... Des images. <rire> la qualité. <rire> Est-ce que tu écoutes souvent le groupe Non. non J'ai même euh, J'avais une place pour le concert mais je peux y aller. Mais le dernier son m'a fait kiffer. Ouais. Et toi bah... Même si tu n'as fait... si ah, pas, pas écouté J'ai écouté, mais j'écoutais euh, de base donc ouais. D'accord. Mais faut que j'écoute ouais si tu vois. Merci à vous. De rien. Salut comment tu vas Ça va. Bien. Je pense que toi tu es en troisième. en seconde. En seconde déjà ouais. En quelle filière en, y a pas. En, en, en général ouais. ou technologique ou. En général. Bien bien bien. Alors dis-moi. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du clip de PNL là, le dernier euh, J'ai écouté mais je suis ouais. pas fan, genre. Pas du tout En fait, je trouve, hein, sais pas trop ce que j'écoute. Mais... Plus le rap US, mais. Ah le rap US, ça... ah ouais, ouais. Bah, je comprends, je comprends, ouais. ouais. Mais avoue quand même que le clip est bien réalisé quand même parce ouais, que, ouais. que ça fait. Le ouf, clip est vois. bien, ouais. C'est un doux, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il va encore casser le rap game français comme d'habitude ouais, ou ouais, Je pense, je ouais. pense ouais. aussi. Ouais. D'accord, ok. Et t'écoutes genre depuis longtemps ou c'est récent PNL. Enfin, euh... j'ai juste écouté la musique. Ouais. On les entendait plus, Ils on les entendait plus, genre, ils on les, entend ouais, plus par sois, les d'eux. C'est quand même dire des gens qui sont un peu discrets, ils aiment pas les interviews et tout, c'est comme ouais. ça. Et c'est quoi ton top 3 des rappeurs préférés euh, en général, on va dire euh... Aussi US, allez dans la foulée, vas-y. Tu... Ok, euh, j'aime bien Six Nine. Oh, bien, bien, bien. En français, j'aime bien Vald. Oh, bien, bien, bien. Et, euh, Lil Wayne. Oh, oh, bien, Lil Wayne en okay. ouais. Ça va, Merci à toi. Hein. Merci. Dis-moi, est-ce que tu écoutes un peu PNL Non. Est-ce que tu connais un peu euh, à quoi il ressemble Non. Est-ce que euh, tu as écouté le clip Non. Est-ce que t'aimes les hommes Bah... <rire> non. Et t'aimes les femmes Bah... Un peu, ouais. Bah, c'est normal. Ah, c'est normal, c'est bien. Oui. Ok. Bah en tout cas, merci à toi. De rien. De rien. Très bien. Bah ça va, ça va qui est qu y donc, pas ça. Donc... Est-ce que tu as écouté le dernier clip de PNL Ouais, au Dada. Euh, au DD, ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais je l'ai vu, ouais. Et qu'est-ce qu que tu penses du clip le clip il est dingue, ouais. mais il reprend pas un petit peu, Enfin, il a pas repris euh, le truc de Drake, euh, genre en mode qu'il fait ça au-dessus de la... je sais pas quelle tour ouais, là. Non mais ouais, mais il l'avait pas fait au-dessus d'une de la... tour aux états unis euh, ouais, Drake, ouais. Bah là c'est pareil, c'est au-dessus de la tour Eiffel, ouais. c'est bien couillou, ouais, c'est cool. Et tu une... écoutes souvent le groupe euh, Moi je suis pas mal sur Humla en ce moment, ouais. Je suis pas mal sur Alpha One, mais euh... sinon ouais je sais pas, j'écoute un peu de tout quoi, on regarde. Ok, bon ouais, je sais pas si ça vous va. <rire> Merci beaucoup hein. Ouais pas de problème. Mais ouais bien couillé, bien le dédé. Les... Salut comment ça va mon gars Ça va très bien. Tu fais une belle coupe hein Mais merci bien, c'est très bien, gentil. Ça, un peu de plaisir, merci. Alors dis-moi, alors qu'est-ce que tu as pensé du dernier clip de PNL un petit peu Niveau euh, artistiquement, musicalement, dis-moi. Bon alors moi, je ne suis pas un grand fan de PNL, hein, mais ouais. c'est un pote à moi qui m'a montré. Mmh. Et euh, franchement, le clip euh, vraiment bien tourné. Bien réalisé. Et... Au ouais. e level, franchement. Après, bon. Niveau son c'est pas ce que je kiffe non plus mais le clip il aide pour beaucoup à bien aimer le son je trouve okay. Moi j'aime bien aimer Et c'est quoi on va dire que en général tes genres de son En général oh, c'est assez varié hein. Je peux écouter du rap français mmh. comme du rap Kenry ça peut varier c'est juste que PNL, le côté un peu autotune tout ça c'est pas, pas, pas trop mon kiff Mais après quand c'est bien fait je respecte aussi hein. donc bon Et là pour le coup okay. là le son Franchement, j'ai bien aimé. Pourtant je suis pas un fan de base, mais j'ai bien aimé. En tout cas, merci à toi. Je en prie. Bonne journée. Hein, bon Comment ça va l'ami, ça va bien Bah ça va, Hamdou et toi Très bien, très bien. Et toi ça va Super. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du dernier clip de PNL là Non franchement, lourd, tu sais quoi, ils sont revenus avec le même flow qu'avant, je oui. m'y attendais pas, je m'attendais à un nouveau flow. Et mmh. franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé. c'est... J'ai apprécié, franchement c'est du lourd. 12 millions de vues en quoi 12 millions de vues en 3 jours. Hein voilà c'est ça. C'est énorme. On peut rien faire de plus. Là on attend l'album, on va voir ce qu'ils vont donner de plus. C'est dinguerie, c'est du dingue. C'est du lourd, c'est du lourd. Et toi du coup alors Moi il est au top, moi quand il veut je vais à la tour Eiffel avec lui. Et quand il veut. Avec qui les deux ou euh... Ah non que Penel, hein. que lui. Hein. Ah mais c'est ah, deux, ouais. ils sont deux. Ah ouais non ouais. ouais. ah, ouais, mais moi je prends le ah, premier moi, avec vous... la queue de cheval. Ah ok d'accord. <rire> <rire> Et est-ce que, est que vous pensez qu'ils vont encore casser le rap-game français ou vous êtes calme Ils vont faire du lourd. Ouais, euh, franchement je m'attendais pas. pas à cette musique-là. Ouais. Je m'attendais vraiment pas, j'écoutais même plus pour te dire les anciennes le musiques. Ils sorti ça, j'ai vu, j'ai dit « allez, je vais écouter pour voir ». Et là ce qu'ils vont faire dire, même si c'est le même flow qu'avant, ils vont un peu plus vite sur le, sur le rythme, non c'est du lourd, ça va être, ça, ça va être du, du lourd, lourd. Ouais, c'est sûr. Et toi du coup ça, Ah au top, moi je t'ai dit au top, il n'y a rien à dire de plus. Au top. toi tu veux draguer l'autre là Ah ouais moi je veux feu <rire> celui- en tout cas, merci, à vous, hein. merci à, vous, à vous, merci à vous, quoi. merci Salut, comment ça va Ça va et toi frère Tu as du flow toi, dis donc hein C'est gentil, c'est gentil, merci est -ce beaucoup. Est-ce que tu es dans la mode ou quelque chose ou... Je suis dans le cinéma, gros. Ah c'est Propre en tout cas. cinéma, c'est euh, Acteur ou t'es plutôt quoi Réal je, suis, je, les, je fais les trois, je suis réal, acteur et technicien de plateau aussi. Ah, tu fais tout Ouais, je fais tout ouais. Parce que moi je cherche un réal pour un film, Jackie et Michel. Tu peux ou pas bah, Carrément, carrément. Est bien, bien. <rire> L'acteur il est là-bas, tu vois, vois ah, il... il... <rire> <Bon, gars sûr. rire> Dis-moi. Euh, Qu'est-ce que tu penses du groupe PNL en général, niveau musicalement, artistiquement parlant Qu'est-ce que tu en penses bah, Je trouve que c'est intéressant parce qu'ils ont, ont bien, réussi de ouf, ils font des trucs, proposent des trucs un peu originaux et tout. Ouais. Après, euh, après, moi, je t'avoue, c'est pas, pas le genre de son que j'écoute tout le temps, quoi, Tu vois, genre euh, okay. moi, je suis plus dans de la soul, funk, enfin, euh, Ah bah ouais, alors, je vois que c'est carrément vois, différent. Ouais, tu vois. ouais, je suis dans, mais j'écoute de tout, tu vois. Mais après, il après, y a des trucs, des fois ça bloque un peu, tu vois. Ça bloque d'accord. Voilà. Okay. Sinon en général t'aimes bien en général ça ouais, va carrément j'ai mes, mes collègues qui écoutent souvent et tout de ouf tu vois donc ouais. j'entends souvent la musique mais, mais c'est moins mon délire que les autres zics tu vois Ok au oh, calme ça marche voilà. Merci à toi De rien faut c'est normal c'est normal, normal En tout cas merci d'avoir visionné la vidéo et bien sûr dites en commentaire bien sûr ce que vous avez pensé du clip Voilà Laissez des pouces bleus et dire qu'est ce que vous avez pensé Voilà faut être honnête Faut être honnête ou sinon on vous frappe Mais frappez genre gentiment tu vois mais Ah tu vois.